On est à Rennes, il fait pas trop trop mauvais. Et là on a trouvé un petit spot sur lequel s'échauffer. Let's go, c'est parti. Là j'ai envie de faire front, rondade hyper full, histoire d'arriver dans l'axe de la barrière, faire un petit passement, faire gainer, après quelques petits passements fluides, arriver sur le dernier mur et puis faire deux full Ça se serait carré. Ouah wow, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement cru qu'il allait se prendre le petit muret. Fuck wow, j'ai failli tomber en arrière La barrière est beaucoup trop haute c'est trop chiant. Non Dommage Ah oui, mais elle était trop belle. Oh. <rire> il faut que je la refasse Allez Ça oh, oh, oh. oh, Yes le projet c'est j'ai un bac press j'aime bien ce mot il est chaud il est en train de me ouais. cuisiner un truc là le petit <rire> Roumain. j'étais dans le mur vraiment j'ai vu mes incisives dans le vent là Il a fait une comme moi un peu Mec mais pourquoi il Ça va les tibias Ouais ouais Genre ça a juste un peu Je crois que c'est un peu blanc hein Ouais c'est un peu blanc Après un petit fail, double chat. Double chat bah qui était pas un double chat en fait. Ça aurait pu faire triple chat mais bon, on est reparti. On arrive sur chaque quartier un spot euh, qu'on a déjà fait en vidéo, vous connaissez bien, mais nous on trouve toujours des défis à faire, donc ça va partir en petite session. Le problème c'est que euh, les petites couleurs là, ça glisse, ça glisse bien fort, donc il faut bien sécher les chaussures etc. Et là j'ai trouvé bah, un press à faire, j'ai envie de le stick et pour après, pop, une double full. Mais le problème c'est que c'est chaud à stick, que, bah, déjà le drop il est énorme, du coup voilà, et, mais euh, ça va se faire Ça va venir. J'arrive et en fait je suis comme ça dessus. Même si je plie les jambes ça marche pas. Faut vraiment rien envoyer. Ouais. Ça va venir. Non. Ah dommage. Ça tellement... en vrai, faut bien envoyer. Oui, C'est ça le quoi. truc en fait le drop il est trop grand mais il faut pas envoyer. Du coup Steve c'est vraiment chaud. Vous prenez la suite ou pas ah, Ouais, on, on vous plus laisse. Plus on peut Défais vous faire un petit tuto, genre pour vous apprendre un peu, non. les bases, au moins les non. bases oh, C'est peine perdue tu, bien, tu leur laisses parce qu'ils vont le faire après Allez dépêchez-vous, dépêchez-vous Parce que, ouais... On est quand même rapidement Ouh. Ben, bravo quand même C'est pas mal C'est bien, c'est bien Bon, ça fait plaisir Yeah. En vous souhaitant une bonne après-midi C'est le verre qui draine. Oh, verre qui est numéro 2. Scandal Oh merde Ah C'est relancé Allez Allez Un objectif en tête, depuis genre un an, c'est de faire le front à Clémenceau, au-dessus, par-dessus les deux barres de métro oui, Par-dessus les deux barres de métro et, et ça fait un an que ça lui trotte dans la tête, on est... est venu combien de fois Là ça va être la cinquième fois aujourd'hui, on va y aller après, c'est la cinquième fois combien, et à chaque fois j'y vais, genre je me chauffe et tout Sauf que je prends trop de temps parce qu'il y a tellement de monde, il y a des voitures qui passent, c'est un enfer Du coup là aujourd'hui, c'est que jour, il y a toute la team qui est réunie là-bas, là je suis venu voir Parce qu'ici il y a une petite prep, il y a deux barres. ça fait à peu près la même taille que Clémenceau. Il y a un peu de vide, et Clémenceau c'est pareil, c'est une sortie d'escalier Du coup bah, j'aimerais bien le faire là, c'est un peu le même setup cette... Le truc avec ce genre de défi c'est que c'est tellement mental que on essaie de trouver d'autres spots qui ressemblent un peu Pour que Mehdi il se mette en confiance psychologiquement sur le truc Et du coup là, c'est pour ça qu'il va essayer de faire euh, des préparations ici Mais le seul, vraiment, moi c'est un truc que, que je peux pas, ça me stresse de ouf C'est quand, avant un saut, tu dois y aller sauf que bah t'as vraiment genre un créneau de 15 secondes pour y aller et genre t'as une mamie derrière qui passe, t'as une voiture qui a passé, du coup tu dois te dépêcher pour le faire et moi je déteste ça, c'est okay. vrai, j'aime bien prendre mon temps wow. wow. C'est bon ça chef Top C'est top hein top. Vive la France Vive la France <rire> Vive la France je suis, je suis d'Afrique, Angola, mais toi ah ouais, pu... yes, merci. Ça, c'est beau, ça. Je dirais que tu africain, mais que tu ah fais, ouais, c'est le courage. Félicitations mon petit. Oui, merci. Bon, je ne te stresse plus, je vais partir. Ciao. Merci. Salut. Merci. Merci. Bon, <coughs> Mec tu l'as défoncé, tu l'as l'impression tu t'as Merci les gars, vous Bon bah cinquième fois qu'on vient. L'élan c'est là. Et le front c'est juste là. Peut-être que bah. Il y a des gens qui passent derrière, des gens qui passent devant, il y a des autres gens qui passent là. Un enfer ce soir, c'est un enfer. Sous l'enfer. Bon là je vais faire des preps sur le côté. Comme d'habitude, quand je fais des preps sur le côté, bah je gratte un peu, du coup bah, je le fais. Là ça, ça me chauffe euh, mentalement à le faire On va faire des petits parti. Allez vas-y midi Allez bombarde Allez. Eh là, il bloque pas rêve. Ah si oh, Mais fou. là pff, ah. Allez, ouais midi, si je peux y aller Allez Mehdi c'est bon Allez. Pas bien du tout. Ouais. C'est sûr il J'espère qu'il va le faire. Tu vois. Bon ok bon, je l'ai démarré. Il <rire> est C'est bon hein Allez Mehdi Allez c'est maintenant. Il y a le bâtiment juste derrière, c'est Rennes Métropole Et en fait, bah, c'est un bâtiment où du coup il y a Bayard. Il y a tout le monde qui bosse. Sauf que là, quasiment tout le monde est en pause j'ai l'impression ou alors ils arrêtent juste l'heure de bosser et sont en train de ça, ils sont en train de regarder ouais. à, chaque, à chaque petite fenêtre, bon on voit pas ah, ai mais à chaque petite fenêtre, ouais. il y a quelqu'un qui est en train de regarder ou alors qui est en train de filmer avec son téléphone ah. Mehdi il arrive pas à se concentrer parce qu'il y a trop de gens qui passent il y a les voitures, la sortie du métro et les... C'est normal, on ouais. a une station de métro, c'est normal. Et du coup, ça, ça l'empêche de se concentrer et ça lui monte euh, la tête. C'est maintenant Mehdi. Allez Mehdi Allez Yes, Ça fait tellement plaisir. Yes. Je l'ai fumé par Ça y est, Mehdi a enfin fait son front. Ça fait vraiment plaisir. Il a attendu d'être prêt psychologiquement et mentalement pour le faire. Donc ça fait bien, bien plaisir. Vous avez envoyé beaucoup de messages aussi sur Insta. Et ça, ça régale, on a pu échanger avec vous sur plein de lieux en France, on va essayer de les visiter prochainement. Et voilà, on vous remet notre Insta si vous voulez communiquer avec nous. Si vous voulez nous filer un petit coup de pouce aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop. Voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao